Un shot gros. Mais as... attends non, mais t'as vu ou pas T'as vraiment vu Ah <rire> ouais, on a tous vu. J'aurais pu, j'aurais pu peut-être euh, jouer mieux là. Regarde, eh je la reprends, je la reprends, t'as mangé des couilles. <rire> Vas-y, t'as fait go. péter mes clés ouais. mortes. Oh, mais là, c'est la merde. Non, Il <rire> non, oh, putain, le putain. Pas toi, occupes-toi pas de moi. Jenny. Mmh. Oula, je le singe. Il ah, reste un zombie grand Voilà oh là là. Ouh Je suis de retour Oh là là, ah, là, là. Ah, Salut Oh ah, ça fait 4 heures C'est 4 heures que me manqué là Putain de merde ah, je suis là Je crois qu'on meurt Je pense que c'était fait direct on on jette ça, j'ai tout mal ah, bon. de quoi j ai, j ai peux Pas de J'ai... J'ai l'erreur J'peux pas... J'ai une erreur Ouais ça Attends, faut que je m'éloigne Eh bah, il va descendre sur toi vu t'es bon. Bon. Tu vois, moi je sais m'éloigner, toi. Mais toi, t'aurais tout fait split, t'emballer quoi Casse-toi <rire> Qu <'est -ce> que... <rire> là. Si, si, si, je suis obligé de descendre. Je reconnais. Je reconnais ça. Oh non, non. <rire>